Enrique Busselier qui est le réalisateur de d'Anne et puis Eurydice Da Silva qui, qui va poser des questions euh, à Enrique Busselier. Eurydice Da Silva, vous êtes doctorante en portugais et en cinéma à, à paris nanterre et puis peut-être par ailleurs scénariste Voilà Et puis Enrique donc euh, bah, j'ai une longue, longue liste euh, de réalisation. En tout cas, vous, êtes, vous réalisez votre premier film, Obras, en 2005, qui est sélectionné à Locarno et nommé au César 2006. Il sera le court-métrage le plus récompensé de l'année dans les festivals internationaux. Votre film suivant, Babel, sur la Chine contemporaine coproduit par Arte, sera récompensé du prix Unifrance et récompensé aussi dans une vingtaine de festivals. Euh, toujours sur la Chine, vous avez réalisé aussi euh, La Hawaii. Euh, vous avez aussi fait euh, un film très particulier en 2013, euh, un documentaire d'histoire euh, qui s'appelle Une journée sur la vie des dictateurs, qui a été décrit par le journal Le Monde comme une expérience inédite et vertigineuse, une performance historique, technique et artistique, un travail titanesque. Voilà, enfin, en résumé, vous êtes couvert de prix et vous totalisez un nombre spectaculaire de sélections euh, dans les festivals. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Auditis qui va poser quelques questions à Hydrique et puis après vous pourrez poser des questions à Edith également. Merci beaucoup, vous m'entendez bien. Et merci Audrick pour très beau film. Alors comment est-ce que vous avez entendu parler de Shibati et comment avez-vous appris que ce quartier allait être détruit euh, bah En fait, j'ai découvert par hasard Shibati parce que j'allais à.. Je suis allé beaucoup en Chine et. Chine, qui m'intriguait beaucoup. C'est une des villes, sinon la ville, qui, qui s'est transformée plus rapidement en Chine. Et j'avais déjà vu euh, le phénomène à Shanghai et tout ça, mais là, c est, c est, ça a été très très rapide. Quoi. En 10-15 ans, euh, en gros, euh, Chongqing, c'était euh, plus ou moins tout comme je suis bâti. Il quelques immeubles des années 50 près. Euh, et puis, euh, ça a explosé, donc j'ai voulu aller le voir. Euh, C'est le barrage des trois gorges, pour ceux qui connaissent, en fait, qui a inondé qui euh, a nécessité des déplacement de beaucoup de gens. Et ils sont la Chine. donc la ville, en plus de mouvement général en Chine, de, où les campagnes se vident et les, les villes euh, se remplissent très vite. Il y a eu ce phénomène-là, c'est-à-dire que toutes les populations euh, euh, où les zones étaient inondées par le, le barrage sont remontées à la Chine. Et donc je suis arrivé là-bas et par hasard, donc euh, pas par hasard non, parce que euh, on, on le voit, ce quartier en plein centre, c'était le dernier, vraiment le tout dernier, quoi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait, euh, qu fallait, qu fallait, qu fallait, qu fallait filmer quoi. Et puis ensuite je suis revenu et puis c'est devenu un film. D'accord, ouais. donc la première fois que vous étiez allé, vous, les premières images qu'on voit, c'est pas la première fois que vous allez dans le quartier en fait. Là. Alors, si, quand même, c'est euh, bon, ouais, le premier voyage, mais j'avais déjà quand même traîné euh, une petite semaine. Parce qu'au début, je cherchais, euh, euh, j'avais enquêté enfin, un petit peu, quoi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Chongqing, et euh, on avait dit qu'il euh, y avait encore des paysans qui avaient été, dans, les, dans la banlieue en fait, qui avaient été encerclés par les tours, c'est-à-dire que l'expansion les, les, de la ville avait... Euh, était si, si rapide qu'il y avait encore des gens au milieu des tours et en fait moi quand je suis arrivé c'était terminé on en a trouvé, ben, c'était hyper compliqué, on en a trouvé quelques-uns mais c'était pas ben, un peu trop tard quoi, pour faire un film là-dessus et, euh, et puis après je suis tombé sur Shibati, c'était évident parce que bon c'était... Au fil des rencontres le sujet a changé Ouais voilà et donc les premières scènes ben, c'est au bout de trois jours à Shibati. il euh, euh, y a eu une journée comme ça où euh, il s'est passé plein de trucs, quoi. les premières scènes, après j'ai rencontré le petit, et tout d'un coup, alors euh, qu'il y a des gens qui ne se passent rien, après se passe rien, et tout d'un coup, euh, il vaut avoir pas mal de batteries de cartons, oui, de et de cartes. Oui, c'est ça. vous étiez oui. tous tout seul, en fait, c'est ça oui. Vous étiez tout seul avec une caméra, peut-être deux, parce que des fois on voit que le petit garçon vous filme. Alors non, ça va, voilà, c'est avec le téléphone, c'est le moment où on prend la caméra, ouais, là j'ai pris mon téléphone pour le film. D'accord, vous étiez tout seul, et ça a duré combien de temps le tournage et eh bien, après 12 jours, je euh, quoi, tous les 6 mois. D'accord. Et pourquoi cela peut-être en temps Qu'est-ce qui se passait quand on... dans le trou des 6 mois, entre les 6 mois Ah ben, j'ai perdu déjà. D'accord. <rire> ok. et, euh, et puis, il fallait traduire. Oui. Il fallait traduire. C'est le genre de film, évidemment, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore les à son film, hein, donc euh, on ne peut pas non plus y aller, il faut aussi... Et puis. Euh... Contrairement à ce que monsieur dit, ça s'est dit que vous êtes payé Enfin, la fin Non, mais là pour le coup, c'est vrai que c'est un film qui n'a pas du tout été financé avant. Quoi. Je suis tout seul, après j'ai produit, et voilà, puis à la fin, j'ai été beaucoup aidé par Marie-Ange production Et puis à la fin, les films d'ici sont venus m'aider à finir et, et à le distribuer à la fin de mais donc voilà, et donc c'est le... surtout ce qu'il fallait faire bien, c'est du c'est du chants donc euh, c'est pas si facile de trouver des, des gens qui comprennent. Euh, ensuite, là, qu il y en a qui comprennent, mais en fait, euh, on rencontre quelqu'un d'autre bien que ce qu'on m'a dit, c'était pas ça, etc. Et finalement j'ai trouvé une fille géniale qui a tout fait quoi, donc euh, heureusement... Euh... Au moment du montage Ouais, enfin, en fait, entre les... Je tournais, je revenais, je traduisais, je commençais à monter, à voir un petit peu, je repartais, en sachant à un peu près ce que je voulais. Et évidemment, on quelque chose, toujours, et puis euh, je revenais, en trois quoi. Et donc, quand vous y êtes, vous avez essayé d'apprendre le chinois un petit peu mais... Ah ouais, j'ai. Bah, depuis <rire> 2005, alors j'ai. Mais euh, c'est trop dur. Hein. Ouais. parlait un petit c'est des fois on voit que. Euh, Il de certaines choses et puis vous les filmez, donc c'était par hasard ça nous, hein. Ah bah je filme tout, hein. ouais. ça c'est euh, l'avantage du numérique, hein, c'est en délicieux on peut pas faire un comme ça. Donc, euh, le... le. Non, je ne comprenais pas. Après, je suis revenu avec. Euh... C'est assez euh, amusant finalement, hein, c'est euh, assez sensible parce que, bon, c'est pas, pas ce qu'on a compris mais il y a des trucs qui ont tout, il y a des grosses déceptions d'ailleurs, à l'information, parce qu'on pensait que c'était ça qui l'a montré tout. Court. Et puis, euh, à l'inverse, il y a des sorties énervées, bon, la dame, alors elle, c'était quand même. Parce que euh, c'est à dire des cahiers de la bouche, c'est euh, magnifique tout ce tu Donc euh, là, regardez 3%, ce euh, un la finale, lequel. mais c'est. Euh, et le petit, bon, lui il part pas beaucoup, c'est plus euh, ailleurs, ça parle. Euh, euh, ouais, c'est communiqué par des dessins aussi, euh, Oui, Ouais, et puis non, mais pour, pour moi, l'important, c'est que, que les gens euh, que j'ai choisis et qui étaient vraiment bons choisis, euh, se sentent bien, donc euh, j'ai une façon d'être euh, au fil du temps, il faut, faut savoir que enfin, moi je trouve que les Chinois d'une manière générale euh, plus attendent Chine Pékin, mais enfin, d'une manière générale, sont euh, très aimables en tout cas avec les étrangers et euh, on a pour l'instant beaucoup d'humour, donc c'est assez facile de jouer, de, de, de, de créer quelque chose, enfin par exemple, on a, enfin, quand, on, quand, quand, quand ça fonctionne avec quelqu'un euh, c'est vraiment chouette parce que j'ai filmé dans pas mal de pays, euh, j'ai jamais euh, eu autant de. Ça n'a jamais été aussi agréable qu'en Chine. Il y a un point qui a attiré euh, mon attention c'est quand Madame William, c'est son nom mais... Oui, après, je, ouais. je, je c'est vraiment une artiste, hein. comme vous dites, c'est pas juste une collectionneuse, en fait, son, la ville, c'est un, un musée pour elle, et c'est vraiment flagrant quand elle change de maison, et qu'elle vous amène voir ce, cette moitié de cheval qui rentre euh, dans la maison comme une installation d'art larbon Et à euh, un moment, vous lui écrivez euh, un mot, et on voit qu'elle est très émue, parce vous, euh, vous l'écoutez, et puis euh, vous vous intéressez à son travail. Qu'est-ce que vous avez marqué, Il semblait dire, je suis heureux d'avoir rencontré la Alors, ouais, c'est vrai, que je revois le... Euh, en tout cas, oui, je suis très heureux d'avoir rencontré l'article de Shibati. c'est sûr, après, être, euh, euh, et puis après, ça Je vous remercie de m'avoir accueilli mmh. comme ça. Voilà, ça. D'accord. Mais tu en fait, fait là, euh, bon, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a. J'avais quand même quelqu'un avec moi. Voilà, ce n'était pas le cas, par exemple, quand on part que euh, la première fois dans la évidemment, et puis quand on part après chez son petit-déjeuner, c'est pas marché tout ça, là, mais j'étais seul et tant mieux. Mais là, ce jour, cette fois-là, j'étais avec quelqu'un, c'était hyper important parce qu'il fallait pouvoir. Enfin, j'avais plein de questions à lui poser. Quoi. Et donc, en fait, elle, a, elle, elle après, elle a, elle a traduit ce que j'avais écrit. C'est pour ça qu'on la voit après, elle lit le truc là. bon, voilà. après, ça va trop vite dans un film, un peu comme, mais. Voilà, ça a été touché, je pense. Parce que, elle, est qu elle se considère pas comme une artiste, hein? elle, me disait, elle me disait, mais non, c'est pas un musée, mon truc. Mais, en même temps, si, quoi, c'est très bien que ce qu'elle fait, c'est. Chaque objet, euh, encore une fois, on un n'a pas de temps, mais euh, une histoire, hein, qui, une signification politique, c'est génial. Donc elle parle aussi des gens qui viennent voir ces objets dans la vie donc elle s'est connue pour ça. Voilà, pour la plupart des gens, même ceux qui l'aiment bien, c'est quand même une poubelle, sa maison. Donc elle, elle, elle a même des gens sympathiques à qui je demandais, c'est euh, voilà, pour ça que la femme celui qui demande, qui a acheté, qui, qui dit, ça va être détruit dans combien de temps. Euh, après, on lui a demandé, vous en pensez quoi Parce que lui, il la connaît depuis 20 ans, elle l'a recueilli, il les trucs, à un moment, il a monté euh, socialement. Et euh, il dit, c'est pas une plus nouvelle, alors qu'il est sorti. Mais euh, ça peut comprendre aussi, euh, ben, pour les gens. Euh. Alors, euh, tu film fait aussi un travail sur, sur la mémoire cette scène avec monsieur Li et votre, votre traducteur du jour qui explique ce que vous faites et puis il dit il s'intéresse particulièrement à ce qui va disparaître. Est-ce que c'est vrai pour d'autres films que vous réalisez ou est-ce que c'est un thème que, que vous n'explorez que dans ce documentaire euh, Non, non, c'est vraiment, en fait, c'est le... En faisant ce film, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que ben, ouais, je fais toujours le même film, donc le, le premier à Barcelone c'était ça, à euh, Shanghai c'était ça. ça, les dictateurs c'est autre chose, c'est un film bon, en plus, euh, un peu le coup, ouais. Gros, quoi, et puis ouais, qu il y avait une chaîne, il euh, plein de trucs, et, mais tout ce, tout ce qui est mon travail euh, personnel, c'est ça, ouais. C'est euh, d'abord préserver ce qui est conservé, quoi. ça la caméra, et puis, euh, et puis on sait transmettre l'émotion que je ressens à la disparition des choses. C'était réussi. <rire> Merci. Est-ce que vous avez des questions Bonjour, bravo pour le film. Dans les premières scènes, le, le choix de ne pas être accompagné d'un interprète, ça tient au, au, au manque d'argent Ou c'était un choix artistique de... Toutes, les premières scènes, il n'y a que les Chinois qui parlent. Et, et on voit qu'il ouais, n'y ouais. enfin, on, on a pas de dialogue donc vous, vous êtes largué à l'intérieur la, à de, de, de ces quartiers. C'est un choix artistique de ne pas... Entretenir un dialogue avec un. En fait, à ce moment-là, moi, je ne sais pas encore que je vais en faire un film, donc je suis là pour filmer, pour voir ce qui se passe, pour découvrir, c'est l'aventure, hein. c'est ce, ce que je préfère d'ailleurs dans le boulot, quoi, donc, le reste. Euh, Les mois de montage, vous voyez, c'est du coup un gros. Et, euh, et euh, donc à ce moment-là, euh, J'y suis allé comme ça, hein, coup, allé, euh, pas, avec un et puis avec un touriste. D'accord, le projet s'est suis... fait petit à petit, là, oui. bon. à petit. Mais par contre, c'est vrai que depuis euh, 10 ans que j'étais en Chine, le fait d'être seul et de ne pas parler la langue, je parle des 15 mots euh, de base, quoi. Hein. Euh, j'étais au début pas forcément une volonté, pour euh, pouvoir filmer, bon, euh, ça crée quand même des situations euh, euh, qui n'existeraient pas si j'étais accompagné. Et ça, euh, j'ai trouvé au fur et à mesure que ça devenait plus, en plus intéressant. Quoi. Et par exemple, il y a plein d'exemples, et toute la dernière partie avec la dame, là, quand on va au supermarché, quand on va chez son fils, euh, mm -hmm. en fait on a perdu la traductrice dans le carrefour. Vous voyez, à un moment elle est dans le milieu des voitures. Et là, la traductrice, euh, enfin, elle s'est perdue, elle n'a pas traversé, parce que c'était quand même un peu. On n'aurait pu, mais bon, elle avait peur. Et donc, euh, et là on l'a perdu. Et heureusement, parce que euh, ce qui se passe après entre nous, quand elle me parle, quand elle dis dit on va voyager avec les photos, quand elle prend les gens, et euh, sais, imaginez s'il y avait la traductrice. Si elle parlait à la traductrice, on parlait des trucs. Moi j'aurais avancé avec une question, ça aurait été un autre. Euh, Rien, on sortait quoi. Du, du, du, et c'est vrai que cette façon de faire, ça c'est quelque chose. Euh, euh, c'est très important que j'aimerais euh, poursuivre parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, de différent quoi, à, à découvrir dans cette partie. Je trouve assez courageux parce qu'en fin de compte, nous on... on... on... ne parlons pas la langue, on ne savait jamais si la situation peut dégénérer. Y la... ah, par exemple, les, les, ouais, alors, les je vous dis, les les de manière générale, en Chine, il y a deux choses, je pense que culturellement, euh, Vraiment, être étranger euh, en Chine, c'est euh, euh, agréable, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un respect. Et puis, euh, de toute façon, parce que même là encore, je suis mais dans d'autres voyages, j'étais dans les soi-disant des quartiers chauds, etc., mais il se trouve que c'est une dictature, que la police est. et que euh, euh, s'attaquer enfin, d'une manière ou d'une autre à un étranger, ça coûte très très cher. Donc, même avec mon matériel dans des endroits où ils sont très pauvres, où des caméras quand même, et où euh, on aurait pu risquer euh, des choses. Enfin, C'est ce que me disait en tout cas mon ami qui m'a accompagné dans pas mal de virer. Euh, oui, quand on va dans des, dans des villages, euh, il y a des villages quand même où la vie est très très dure. Encore en Chine, et surtout, il y a des gens qui en avaient, euh, Et ma caméra, a euh, fait vivre une famille pendant un bout de temps, hein, Donc, euh, mais... Les gens sont, sont, sont d'une manière générale très aimables et, et, et, et pas, pas violents. C'est un pays violent, hein, la peine de mort est fermée, socialement il y a plein de choses. Mais, mais les gens qu'on rencontre comme ça sont... Je, je suis allé en Libye, en Russie, en Inde. je peux dire que je ne faisais, euh, faisais pas du tout pareil pas avec ma caméra. Hein, je ne tombais pas comme ça. Quoi. En Chine c'est assez agréable. Là. À partir du moment où on ne pose pas de questions, on n'a pas de micro, on n'a pas d'interprète. Euh, parce que là, dès qu'on est visible, la police arrive et arrête ton tournage. C'est donc la dernière question, euh, du point de vue pratique, et ces gens-là euh, ils sont complètement délocalisés dans, dans, des, dans les tours, euh, du point de vue professionnel, est-ce que euh, le gouvernement est obligé de leur trouver un, un emploi euh, Parce que je pense que euh, l'économie est complètement différente au milieu de ces tours. Euh, euh. Alors là, justement, je m'en à tourner pour... Euh, assez ça c'est personnel pour euh, ouais. comprendre euh, plus et pour euh, savoir euh, voilà, la suite de l'histoire et puis euh, vous euh, leur avez pas posé cette question où vous allez déménager pour savoir ce qu'ils allaient faire pour remédier au cas bah elle continue hein, à j'ai plus euh, classique ouais, c'est des trucs euh, voilà elle n'a pas de lourde, vraiment un hein, qui a son fils euh, qui a un job et il est donc ça euh, euh, va elle vit du ramassage de plastique. Ah oui? Ça suffit pour en Chine. Bah, je vous dis encore, elle, elle donne son argent aux jeunes euh, qui. les mingongs et les ouvriers paysans, là, qu'elle logait chez elle. Et non, il y avait ça quand même comme son corps. Ah. Mais en fait, les ne payaient pas et tout. Ils euh, disaient, je te perds un petit armami. Elle leur fait à manger, ce s'occupe de tout le monde et tout. Et en plus, quand elle revient d'avoir vendu son sac à 1 euro, euh, les jeunes, ils disent, mamie j'ai plus d'argent, je peux prêter à tout truc et ils les rendent mec. On va raconter ça aussi. Et puis elle me dit, euh, mais moi c'est pas grave, je suis heureuse quand je donne. Et puis là je commençais à me dire, mais en fait elle, elle est un peu euh, trop, trop sublime, trop candide. Et heureusement, il y a eu beaucoup d'autres situations où j'ai dit que ça allait très bien ce que qu'elle est très intelligente. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est incroyable parfois. Et, euh, et il y a des fois où elle a une grande esprit euh, sur les situations. sur... Entre la euh, police, entre tel euh, locataire, entre fait, tel qui donne l'argent à tel type, ben, ou certains, en fait, elle est euh, Et le père, là, lui, il est toujours avec sa mère, là, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils allaient se taper le, le, le trajet tous les jours, pour revenir tous les jours le matin, il y a une heure et demie, pour aller revendre leur pastèque là, devant là, la cité de la lumière de la lune, là ils enfin, ont toujours revendu leur pastèque, matin et soir. Et donc, je disais qu'ils qu avaient un. Ils pensaient qu'ils achètent dans le marché en gros et qu'ils le revendent au détail Ils ont un fournisseur, ça, pas... je ne suis pas allé voir plus loin, mais après ils ont un fournisseur. D'ailleurs, euh, il y a dans leur maison, là, il y avait une pièce, enfin, il, y a plein de il y avait une pièce euh, euh, remplie de pastèques, avec un néon vert. Il aurait dit un film comme ça, tu sais, on se foutait. 30 pastèques comme ça, euh, et donc il fallait vite les ventes parce que ça pourrit. Enfin, genre, la dame, elle est drôle et tout, mais elle, elle, elle a une pression énorme parce euh, qu'ils ben, n'ont pas d'argent euh, non, et que chaque pastèque, s'il est pourri, il faut pour bosser, il faut bosser, bosser. Et quand elle et le père, il est vraiment adorable, mais oui. c'est vrai que euh, <rires> c'est elle <rires> <c> qui tient boutique. <rires> donc euh, ils font comme ça. Merci. Mmh. Bonjour. « Mes chers amis français, voici un chinois, je suis un chinois, je fais mes études à Paris maintenant. Euh, D'abord, je dois vous dire que pour, com pour com euh, comprendre votre film, je dois voir le sous-titre français mm -hmm. parce que l'accent est trop fort, donc je ne veux plus comprendre. » Ma première question est euh, « Quelle est votre motivation, motivation pour mm -hmm. faire ce film ?» Et euh, alors, j'ai un peu répondu tout à l'heure, euh, moi je travaille euh, depuis longtemps sur les mondes, la thématique d'un monde qui disparaît, et euh, vous avez vu, euh, vous habitez où Vous ah, où Ah bon ah, en Chine ah, en Chine, ah, oui. ben, mon ville d'origine ouais. ça, ça s'appelle Chungjo. Ouais. c'est le chef lieu de la zone en province. D'accord. Oui. Et c'est une grande ville quand même Euh, c'est euh, oui ouais, ouais. et bon ben bah, voilà moi j'ai vu plusieurs villes en Chine où, euh, où les, les vieux quartiers à Shanghai c'est les Lilong, à Pékin c'est les Hutong et tout ça on enfin, euh, est paru j'ai fait une année des études sur Pékin avec voilà euh, vous voyez euh, les Hutong euh, sont encore à Pékin ils ont regardé quelques-uns c'est des lieux Enfin, Et donc le, le, pourquoi, pourquoi je vais ça oui. en Chine, vous voulez dire Parce que oui. euh, euh, en fait, le, le, cette thématique euh, qui m'est chère d'un monde qui disparaît est extrêmement puissante en Chine, puisque les transformations qui ont eu lieu depuis 20 ans en Chine euh, sont équivalentes à ce qu'on a pu connaître en Europe, en demi, en, en enfin bon, en, c'est en, des comparaisons, mais en tout cas, euh, c'est extrêmement rapide. Oui, est extrêmement... Euh, euh, C'est énorme. Oui. L'importance, ouais, tout, tout est plus, plus fort, plus... Oui. C'est vraiment difficile pour moi de rester tranquille, parce que je, je trouve que dans le cliché, dans votre cliché, il y a des problèmes de human rights. Euh, par exemple le, person, le petit garçon dans le film là oui. ce que vous présentez il a, il a, la vie est dure, ce qu'il a dit euh, mais euh, euh. euh, c'est pas la personne c'est côté personne c'est le traduit euh, par le chinois ouais. Ouais. Euh, <coughs> donc je ne sais pas le chiffre exactement mais à cause de la développe, développe chinoise il y a des centaines de millions de Chinois. Il ne reste plus pauvres. Oui. oui. Donc, le, nous sommes en train de sauver le problème. Parfait. Mais parce que, comme ce que vous dites, nous sommes un pays euh, vraiment large, non? Bon. On est grand. donc il y a trop de... Ouh, ah. en fait, vous voyez dans ce film quelque chose de critique sur la Chine. Euh... Une image euh, négative, quoi. Peut-être que je suis trop tendu, mais... Non, non, mais je comprends très bien. En plus, d'une manière générale, souvent, les jeunes ne comprennent pas bien... Euh, euh, enfin, moi, je connais vraiment beaucoup les Chinois. Et euh, souvent, les, les jeunes, même ceux qui m'accompagnaient, en fait, les traducteurs au début, oui. euh, par exemple, ils n'étaient jamais rentrés dans Chibati, et ils, ils y croyaient pas à ce qu'ils voyaient, à, à un quartier aussi... Euh, parce que, évidemment, moi, je filme quelque chose, un monde qui disparaît, c'est-à-dire avec un regard nostalgique. Vous me dites si vous le c'est un trop vite, quoi avec un regard nostalgique, vous voyez c'est-à-dire, euh, je trouve ça... Euh, ouais, bah, disons, ça, ça, me fait, ça me fait quelque chose de voir cette façon de vivre où tout le monde vit ensemble, où les portes sont ouvertes, où les voisins vivent ensemble, etc. Euh, ça me fait quelque chose euh, de voir ça qui disparaît. Mais d'un autre côté, Shibati, moi, quand que je l'ai découvert, c'était déjà une euh, poubelle. Parce que ça avait été euh, les plus services de ramassage du gordial etc. Donc la, la, les, la, beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans le quartier étaient très contents d'aller dans les deux. Oui. Voilà. Il se trouve que on ne peut pas garder ces deux quartiers, je suis tout à fait d'accord. Moi je ne fais pas un film critique, il n'y a aucun jugement, moi j'ai suivi juste la vie de ces deux personnages. Euh, il se trouve que le gouvernement chinois en reloge, et notamment à Chongqing, parce qu'à Shanghai, ça a été beaucoup plus violent et beaucoup plus compliqué, les que j'ai vu moi il y a 10 ans, et notamment à Chung, grâce au maire de gauche, c'est-à-dire communiste Bob Silari, les choses large. ont été faites assez correctement. Oui. Les, ah, les, les expulsions, etc., ont été faites assez correctement. Et euh, euh, moi je ne critique pas. Euh, je pense au contraire qu'un film qui enfin ne pose pas au Chinois la question des droits de l'homme sur les Majinami qui a vécu 10 ans en France, qui est dans la liste. Alors, qui est Donc on connaît très bien la France et la façon de penser des Français. Oui. Et cette volonté qu'on a d'exporter de, nos idées. Et un jour, un m'a vous commencez à me fatiguer, vous les Français. Parce qu'on ne gère pas un pays d'un milliard 700 millions d'habitants comme un pays de 50 millions d'habitants. Et moi, qui connais depuis plus la Suisse pour si des raisons personnelles, euh, où c'est de la démocratie directe, euh, je leur dis ça aussi. Parce Ils me disent, non mais c'est bordel chez vous en France. Je leur dis, attendez, on ne gère pas 50 millions d'habitants comme euh, 300 000 euh, personnes dans une ville. Et l'autre chose, c'est que euh, la Chine sort euh, d'un passé récent euh, extrêmement dur. Ouais. Donc, la question des droits de l'homme qu'on euh, pose sans cesse le dirigeant chinois, je trouve qu'elle est délicate. En tout cas, ce n'est pas mon rayon noir, ce n'est pas mon terme. Vous voyez Et je pense qu'il y a tellement de, de, de débats, de films l'image cliché justement sur la Chine, la pollution, etc. Un film comme ça, c'est un autre regard sur la Chine. Maintenant, j'espère je, que vous n'avez pas tout compris, parce que moi, mon souhait, c'est certainement pas de heurter les Chinois, vous voyez, c'est certainement pas de présenter une image négative de la Chine. Il y a énormément de gens, et vous, vous en êtes peut-être pas compte, qui ont une idée des Chinois catastrophique en France, si vous allumez les news, euh, tous les jours, on oui. voit voir des gens avec des masques sur des vélos dans une ville qui euh, ah. pue, avec euh, du charbon partout, et moi je montre des gens qui rigolent, des gens qui sont aimables avec moi, des gens qui m'accueillent, des gens qui me font confiance, et, et c'est vraiment ça, mais je m'attendais, euh, dans les débats, oui. à répondre à des Chinois, parce que je sais que, évidemment, pour un Français, pour euh, un Occidental, tout ça c'est très exotique et c'est exactement pareil quand j'avais fait mon film sur Barcelone euh, pour moi ce qui m'importait le plus c'était comment le film allait être reçu par les Barcelonais qui connaissent la situation qui connaissent le quartier et savoir s'ils allaient trouver que c'était un regard qui était juste sur ce qui se passait ou non bonjour euh, en fait je ne voulais pas parler euh, je ne voulais pas participer à ce débat d'abord mais euh, je voudrais en fait, c'est euh, mon compatriote qui, euh, qui m'a suscité à réagir à, à, à ce regard euh, de l'extérieur que vous avez. Euh, en fait, moi, euh, en tant que chinoise, je ne vois pas euh, autant de problèmes euh, liés euh, aux droits de l'homme. Mais au contraire, euh, je vois que vous avez vu beaucoup de bonté... Euh, chez les Chinois, quand vous filmez la manière que vous filmez les histoires qui se passent là-bas réellement. Tout d'abord, il y a aussi le lien entre les parents et les enfants et le bon accueil qu'on qu donne vis-à-vis d'un inconnu qui vient en plus de l'étranger. Je trouve que vous avez fait un bon enregistrement du de, de passage euh, à, à la modernité euh, qui a lieu réellement en Chine euh, qui, que moi-même en tant que chinoise, je n'aurais pas à avoir euh, la même vision ou euh, le, la même patience pour euh, filmer euh, tout, tout ce processus pendant un an et demi. Et, mais je comprends très bien aussi euh, la réaction de mon compatriote, c'est que euh, parce que nous, euh, en, en tant que Chinois, on est... Euh, euh, euh, dès, dès que... Dès que euh, ah, je les, les, oui, c'est des critiques qu'on qu qu reçoit ici en France. Et dès qu'on sait qu'on est Chinois, on, on va commencer à nous critiquer en utilisant des mots comme la démocratie, et qui est vraiment une notion occidentale. Mmh. Euh, on a tout à fait une société différente ça ne s'applique pas euh, à tous les coups des euh, mots qu'on euh, vente en Europe. Et donc les droits de l'homme aussi, euh, vous voyez bien que malgré la, euh, la pauvreté euh, par rapport aux autres euh, dans, dans, le, dans laquelle ils vivent, mais ces gens gardent euh, tout à fait euh, bonne humeur l'amitié et toutes les bonnes choses chez Romain. Je ne crois pas euh, que en ce fait, soit... En fait, je crois que de toute oui. façon, on va voir, Mais pour, pour vous raconter le fait, c'est que euh, le problème des droits de l'homme, en fait, euh, est totalement inexistant en Chine. C'est juste que dès qu'on parle de Chine, euh, il, faut, il y a trois thématiques, hein, c'est droit de la position, et Que là, il ne s'agit même pas des discussions, il s'agit d'un phénomène euh, social. Euh, jugement, en tout cas je suis content que vous trouviez que ça présente une image euh, différente et pas négative en tout cas, euh, voilà, parce que moi bah, c'est ça que j'ai vu, en tout cas j'ai été bien reçu, des gens je trouve qui sont beaux, ces personnages, qui sont touchants, voilà, après on reste dans une tour, euh, euh, on la très bien. Oui, absolument. Ouais, oui, je pense. Mais on va parler mais je comprends aussi que les jeunes ont pas forcément envie de vivre dans pays euh, comme une poubelle avec des immeubles. Euh, voyez, enfin, parce que c'est facile aussi vous voyez, de. Oui. <rire> non, mais en tout cas, euh, bah c'est très bien que ça passe débat et c'est très bien qu'on échange. Jeu. En tout cas, merci beaucoup, euh, Merci beaucoup, euh, Eurydice. Euh, voilà, et donc je rappelle que Dernier Jour à Chibati est en compétition en ce moment au cinéma du réel, donc dans la section euh, compétition française. Voilà, donc résultat des courses à la fin du festival. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, et puis merci à vous tous. Euh, à... 那是你不明白的